euh, deux sujets dans le Mishnah. Tout d'abord, mitzvah de gadol et yabem, la mitzvah du hiboum, elle incombe en priorité, on va dire, au gadol, au grand frère. Cependant, si le petit frère, il a pris le devant, il n'a pas demandé la veille à son grand frère, il a sauté sur l'occasion, il a pris la femme, il a fait le hiboum avec elle, il a acquis, c'est devenu la sienne et il n'aurait pu la rendre au grand frère, bien évidemment. Soit... C'est une manière un peu spéciale de lire les psoukimes, à l'occasion, peut-être qu'on ouvrira les psoukimes, on les, on les lira dans le texte. Mais au sens simple, les psoukimes nous disent que, quand il y a une femme qui va décéder, quand un homme va décéder, qui n'aura pas laissé de progéniture, eh bien la femme, elle ne sera pas, elle n'ira pas se marier avec quelqu'un d'autre, le grand frère se mariera avec elle. Et le qui continue en disant, eh, va teled au sens simple, on a l'impression que le qui nous dit... Que le fils aîné qui va naître, il devra le nommer au nom du grand frère. réalité, chrétien les explique que c'est aucun rapport. Il n'y a pas de mise à de nommer le petit au nom du grand frère, mais il y a une mise à de faire au nom du grand, frère, ouais, au nom du frère défunt. Mais plutôt, Vaya Bechor asher ce sera le frère aîné qui va aller lui faire lui donner progéniture. D'accord Et Yakum Ashemachiv, c'est le frère qui a fait le hiboum, il recevra. En contrepartie, l'héritage de son frère. On aura besoin de redécouvrir ça. Je crois que c'est au père Guimel plutôt, plus dans les détails, au père galette. Et, et, et d'accord, on verra ça mieux. Pour le moment, en tout cas donc, on déduit en tout cas que la mise est sur le grand frère. Cependant, c'est le petit frère. Il n'a pas posé de question, Il a pris la il Yebama. Il il ils sont Ils ont, parti, fait, ils ont, ils ont fait le e-boom ensemble. Il est parti avec elle. Et bien, il a acquis. C'est devenu sa femme. Et c'est tout. D'accord. Autre sujet sans transition, très étonnant, on a un sujet qu'on va ouvrir maintenant, depuis maintenant jusqu'à la fin de la, du perec qui n'a aucun rapport, mais des fois, il y a un brin de rapport entre les sujets qui s'enchaînent, là, rien du tout, je me demande pourquoi, personne ne soulève la question. En tout cas, on passe un tout autre sujet, à présent, ça, on, va, on va parler en fait des cas de, où un homme est, est comment dire, sous-pice, blablabla, j'ai pas le mot, c'est pas grave, on est au an à la Chifra, il y a des hommes qui sont suspectés, ouais, c'est pas, pas mauvais, on les suspecte d'avoir eu des rapports avec des femmes qui lui étaient interdites, mais qu'après ces femmes-là vont lui devenir permises. Est-ce qu'il a le droit de se marier avec elles ensuite Ou bien non Est-ce qu'étant donné que quelqu'un, si, si quelqu'un était soupçonné d'avoir fait quelque chose de pas bien, après, s'il va se marier avec elle quand elle va devenir permise, alors. Euh, D'accord Il y a plusieurs situations. Le premier cas, c'est à la Chifra Venishtakhira. Quelqu'un qui était soupçonné d'avoir, d'entretenir des rapports avec sa servante Goya. Enfin Goya, quoi, Chifra Et après, il l'a libérée. Ou encore, O'Alan Gaira, où il était soupçonné avec la voisine Goya. Tout le monde disait, lui, il a des écarts avec elle, hein, Et du jour au lendemain, elle se. Converti. au bout d'un an il se marie avec elle tiens on a la preuve a plus b non alors c'est pour ça que justement pour éloigner toutes les tous les, toutes les les ragots et les rumeurs peu importe ce qu'il ce qu a fait ou ce qu'il n'a pas fait d'acte c'est pas le problème en tout cas il ne se mariera pas avec elle d'accord mais par contre mais si après coup une fois qu'il s'est avec elle alors, En Motsin Miado, on ne lui demandera pas de la sortir, parce qu'évidemment, il a fait une avéra il a fait une avéra, mais il n'y a pas de moment d'interdire cette femme aujourd'hui, si ce n'était le fait d'éviter et d'éloigner de soi tous les ragots qu'on pourrait avoir. Ça, c'était pour une servante, ou une, une Goya. Par contre, Anit Al-Echatich, quelqu'un qui est soupçonné d'avoir entretenu un rapport avec une femme mariée. Ve Otsi et après, ils ont fait divorcer la femme de son mari, euh, plusieurs discussions il me est-ce que ça a été prouvé ou ça n'a pas été prouvé, ça a pas, on a juste eu des ragots très forts que Réouven, il est parti avec la femme, de. il y avait une rumeur dans toute la ville et ça fait que de parler de ça, jusqu'à la, la fin, le mari, il a divorcé sa femme, ou sur le conseil du Bédine en fait, comme ça, c'est comme ça qu'il a partout dans le et après quoi, il la divorce. Et puis finalement, en quatre mois après, on entend qu'ils sont en train de vouloir se marier avec celui avec qui elle était suspectée d'avoir eu des rapports. Eh bien, ça s'associe, la méchante me dit à Yotsi. Même s'il a ensuite. Falpiché Canas, Yotsi. Même s'il s'est quand même marié avec elle, on a dit Toi, tu as pas le droit de te marier avec elle, tu as été soupçonné que c'est toi, qui l'as fait. Qu'à cause de toi, a ton mari. Alors, tu ne pourras pas te marier avec elle. Et si toutefois, il est parti se marier, eh bien, on le forcera. Ah, divorcer sa femme, on ne laissera pas ensemble. Pour quelle raison ben, Il faut savoir qu'une femme qui a, qui a eu fait enfin, un adultère, qui est partie avec un étranger, elle devient interdite à son mari et interdite aussi à l'homme avec qui elle a eu le rapport. Doublement interdite. Interdite avec l'accord. La, d'accord On va prendre une femme, Rachel, Josiane, d'accord Non plus euh, Doyle, enfin, pas une bonne femme, Rachel, mais qui, qui a eu un, un. qui était marié avec. Jean-Paul, et puis elle a été soupçonnée d'avoir des rapports avec Jean-Luc. Si Jean-Paul le divorce, il parle pas de la, la... police, bah, ni elle pourra, si non, toutefois, excusez-moi, si ça a été prouvé, d'abord premièrement, si ça a été prouvé qu'elle a eu un rapport avec, a eu un écart avec avec l'autre, je ne sais plus où j'en étais, Luc, Jean-Luc, et eh bien dans ce cas-là, elle devra euh... elle sera interdite à son mari, la Baal ve la Boel. Elle sera interdite à son mari et à celui qui a eu le rapport avec elle son mari devra la divorcer, il se marier avec un étranger. ça a été juste soupçonné alors là, c'est toute une histoire. Parce que là, après, il faut juger les soupçons. Est-ce que ça a été un vrai témoignage Ça peut être un vrai témoignage. Qu'est-ce qu'on a vu d'eux Est-ce qu'on les a vus avoir des gestes tendres, mais pas forcément avoir des rapports Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux Il y a un Allemand qui fait Israël ici, à la fin de... Ici, dans notre Mishnah, qui rapporte plusieurs cas différents. À quel niveau craindre ou pas craindre en tout cas, si toutefois on se retrouve dans une situation où le mari il a conclu qu'il valait mieux quand même la divorcer parce que c'était vraiment flou ce qui s'est passé là entre eux, s'il la divorce, l'autre il ne pourra pas non plus se marier avec elle. Et s'il si s'est marié avec elle après coup, on le forcera à divorcer. Ok C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Aslakha Koltou, Salam.